Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, vous avez vu, il est 4h du matin, qu'est-ce que je fais de la voiture Je ne vais pas faire un chantier Ben non, je ne vais pas faire un chantier. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est l'Assemblée Générale des Experts GAP frelons vous savez c'est quoi C'est la petite association pour repérer les bons chasseurs de frelons en France. Vous avez un problème de frelons, vous allez sur le site internet qui est noté juste en bas, et vous cliquez, et vous allez voir le chasseur de frelons le plus près de chez vous, pour l'appeler, si vous avez besoin d'une intervention de frelons. Donc là c'est une réunion, on se réunit tous, on va vers Limoges là à peu près, donc j'ai à peu près 4 heures de route euh, Je vais essayer de filmer euh, là-bas, on va voir si quest ce que ça peut donner, si ça, ça peut être sympa Comme ça si je peux vous présenter quelques chasseurs de frelons, ça sera toujours sympa euh, Ça vous permettra d'avoir un visage sur le, la personne qui risque de venir chez vous Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure parce que là j'ai 4 heures de route, allez bisous <tousse> Dédé c'est la pause de chocolatine. Hein On est à moitié chemin, il fait encore nuit, il est 5h30 à peu près. Voilà, elle est encore 2 heures de route au moins. Et Dédé, on va bientôt arriver d'ici deux minutes. Je suis allé faire le plein parce que là il y a 85. Ah ouais Salut ça... tout le monde Ça marche va, Tu ouais. ouais. ouais, euh, vas bien Ouais. Bon, stationnement, on est arrivé. CGF, ouais. vidéo YouTube, des différents YouTubeurs aussi. Et à côté on a le grand Etienne LGF. Non, déjà, il a changé de boîte, c'est du euh, pas mal. Euh, Il a fallu changer. Et là Il faut des pièces. Salut, ouais, il pas il va la est vidéo. Allez, <rire> ouais, bon. hey, Dédé, on est à... je suis arrivé. On a déjà fait une réunion ce matin. Là, là je suis dans le gîte. Là. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Donc Je suis avec Gaëtan. Salut Tu te présentes Regardez le logo. Ben. C'est pas dur, Sharon de Gap Frelon Voilà, donc moi je suis dans Frelon depuis 2012 et euh, ben, je fais de la vidéo depuis 2018 ouais, Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, il y aura le lien dans la description Et après je vais vous présenter d'autres ben, experts nuisibles, enfin experts Gap et Frelon euh, ben, qu'il y a dans, dans l'Assemblée Générale Alors, salut à tous Salut les Dédés moi c'est Alain, Destruction Frolon. Gep, je suis en Gironde. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Parfait ah ouais, Mais il a raison, il a raison. Salut à tous, J2L nuisible, donc secteur Yon dans le 89, secteur Sens. Et ton prénom Jonathan. Jonathan. Salut les Dédés, moi c'est Alex, Gep Frolongar. Donc je suis sur Nîmes, dans le Gard. Là où il y a le soleil. Et ouais. Salut les DD, moi c'est Eddy, Guns84 dans le Vaucluse. Salut Dédé, AJDN, secteur Aube. Et après quoi A plus Salut Dédé, Ludo, Store Niveau, secteur Bouche-du-Rhône. Salut Dédé, moi c'est Emeric Mézières d'ératisation, secteur de la Marne, à côté de Chalon-Champagne. Parfait. C'est qui qui manque Sory. Vas-y, je suis pas passé. Cache le casque Non, non, c'est pour Max Jean-Michel de la Charente. Ok. Et qui fait que les frelons. Que les frelons. Bon Max. Salut à tous, moi c'est Maxime Auger, donc société Bourgogne Usible. Euh, J'interviens sur tout le secteur d'Auxerre dans Lyon 89. Et je suis pompier volontaire. Et je suis pompier volontaire. <rires> bon, ouais. ma photo, ouais. mais ça c'est la. Salut et les DD, je crois que c'est ça hein, qu'il faut dire, euh, donc moi c'est Steph DNF, je suis dans le 44, je la région Loire-Atlantique, et je m'occupe de euh, Chenille, Frelon, et voilà, Merci. bonne journée à tous, je vais, je vais le refaire avec euh, salut les DD, bon ah, salut les DD, donc Bruno Moreau, Tron HS en Charente-Maritime Gap, Frolon, chenille processionnaire, dérates. De... Okay. Et les mecs qui vont rien entendre. Ils sont tout dans le bordel qui vont rien entendre. Dédé, je vais refaire. On y va Ah non, c'est parfait, t'inquiète. C'est Thibault, société Gap Contrôle dans l'aube. Et tu fais un peu Et chez et Chenille Processionnaire, tu pars bien sûr. Et tu sais que ça va te coûter cher Attends, as eu, ça Ah vu, moi c'est Anthony. Société Oise Gap dans l'Oise. Et tout nuisible. Tout nuisible. Salut les gars, Société SOS Gas 60, euh, tout nuisible, pareil dans le département de l'Oise. Ton prénom Alex. Alex. Mathieu, chasse-nuisips, euh, région Nord-Pas-de-Calais, euh, tout nuisible. Parfait. T'es passé Non Non, Franck, Locbra, originaire du 87, tout nuisible. Parfait. Je parle bien. Il hein, que le Guillaume. Je parle bien, je me suis entraîné. Ah, eh, eh Guillaume, à toi. Tu présentes. Euh... Euh, Guillaume Leclerc, gérant innovateur, secteur Reims, Marne, etc. Et joli t-shirt. Ouais. Dessiné par Dédé Frelon. Big up. Merde. <rire> on te voit, t'inquiète. Ça marche, là, t'es sûr Ouais, ça marche, ouais. Bonjour, moi, c'est Étienne, euh, LGF. Je fais un peu de Frelon, des guêpes, etc. Secteur Land. Voilà, parfait. Tu vois l'habitué ah. quand même. Tu vois l'habitué un peu. Ouais oh, Dédé, on est tous avec toi. On est tous avec toi Dédé. Tu m'encourages. Hey, le montage, que tu vas voir. Ah oui Quand tu fais la pause <rire> Oh, par contre, quand on fait une pause non vissée nous, en fin de compte, ça, je vais essayer en premier. Allez-y, arrive. Comment on bah, Le lieu. Ah, après, on on bien le lieu, c'est chez ça. toi. Donc, déjà, moi, je prends... Bonjour tout le monde, comment ça va Je suis un sérieux. Oh oui. ah. ah, putain. Ensuite, on prend non, je prends Mamous, je m'en sorte, ils sont bien collés là. Tu vois qui cette adresse. Bonjour. Oh. Ça, ça sent les vidéos de qualité oh ça. là là il y a de la qualité là <rire> c'est fini sur youtube t'as as 3000 vues le temps de Luc que... Bonsoir. Bon on l a piqué on a piqué la caméra DD, il ne le sait pas encore. Bah, euh... <rire> ça va être grave. Et ici ça va être ma zone de recouvrement. Et ça ça doit être <rire> euh, C'est ce qui va niveau, venir euh, rien au niveau Et... Des, des Bonjour. Et en fin de compte, <rire> ah, bah, pas trop quand même. Elle est coupée. ici bétisier. et mon Elle ça non, est tu ça le tu sais. rien, hein. tu est hein. coupée. est coupée. Elle tu ouais. as pris ah. un peu sur la mousse Ouh. contre l'arbre. Ah, tu fais un tout petit peu plus petit. Ah mais ouais. Tu fais. Du coup, ça. Et en fait, ça va venir. Sébastien va être content. Il faut vous ah. présenter. Alan desutions prolonge. Bon, on n'a pas dit, mais là Dédé on t'a fait une surprise. Désolé. En fait, c'était pour ton montage. On y est, on y est, on y est. Dédé, on veut des superbes images. A bientôt. Moi, je partage tout. Là, je suis pas sûr, là, comme ça. Je vais quand même vérifier alors. Ça marche. Ah, il est beau, là, notre Étienne. et ah, surtout si vous avez le feu. Bon, c'est le nouveau casque, là, pour les frelons. Voilà, vous, surtout voilà. si vous avez le feu, vous pensez appeler quelqu'un d'autre, parce que moi, je suis pas très bon. Hein. Le barbecue ça va, il sait d'allumer, le reste Et encore c'est pas gagné le barbecue je vous assure que le barbecue c'est de l'allumer L'allumer après le chéri c'est pas gagné mais l'allumer c'est faire la protection Ah ouais mais là c'est bon là c'est bon là t'es bon pour les frelons et là Dark Vador Et là tu dois dire je suis ton père vas-y lève ta visière Parce que ça passe pas parce qu'il a Mais si, pas bien réglé tu vas le péter ah c'est parfait. Tu vois quand ça descend Ah ouais, En fait avec le nez ça passe pas. Eh <rire> hey oh Vous avez vu mon nez <rire> C'est normal. Et hey, je te souhaite bien bonne pour faire des montages avec ça. Ah mais t'inquiète, oui, je vais gérer, pas je vais gérer ça. Ouais, t'inquiète bon, pas, là il n'y a ça. pas de montage, c'est en direct. Donc t'es Il n'y a pas de réseau, sinon je l'aurais fait. Ah mais bah, tu m'étonne. Tu ouais, comprends pourquoi il y a l'adrénaline juste là, ouais, pourquoi... voilà. Parce que là parce que t'as as la piqûre de la banelle. Ah Donc le casque, ça passe pas. On va gérer le casque Quelqu'un là Il faut se courir Tu dois ouais, te tu tout seul, là-bas. Là. Tu dois te débrouiller tout seul, là-bas. Tu dois te tout seul, là-bas. Le bordel là, ça, ça doit, être, euh, ça doit euh, aller derrière, ouais, je pense. Ouais, ça. je prépare les seringues ouais. en cas où. Il y avait des gens chez l'Odipre pour l'Igypte C'est un cas où tu sont fermés ils sont fermés ils sont partis où les commerciaux on les voit plus merde ils sont mieux maintenant il faut les aider il faut les aider à placer des ouais je non attends je sais pas la tu peux moi j'arrive au seul qu'on a excel bon ils sont manger c'est là où c'est là où ça ah ça y est et du coup et du coup pour la tirer tu penses réussir avant l'apéro ou ça va être compliqué bon eh Là on est toujours, on a récupéré le proto qui était proposé à Parasitec ouais, sait, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont modifiées. Bah, le sang et le... mais la dernière fois. Non, vrai, je... Je suis... tu, tu, il, pas, il avait quoi, déjà parlé de, de Parasitec ah, donc il avait de... pas.. parlé de Parasitec. C'est urgent, t'as une inter à faire. Dépêche-toi. J'ai déjà fait le Voilà les dédés, la réunion, l'Assemblée Générale des Espères Gap gapet frelon est terminée, j'espère que ça vous a plu, euh, n'oubliez pas d'aller voir le site internet des Espères gapet frelon si vous cherchez un pro à côté de chez vous, sachez que tous les gens que je vous ai présentés euh, font partie de l'association, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, donc euh, ils sont sur le site internet, n'hésitez pas à les voir si vous avez besoin. Euh, je vous remercie toutes les personnes qui sont venues, moi ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Parce que la plupart du temps je, je vous ai au téléphone mais je ne vous ai jamais vu en hein, face à face. Donc ça m'a fait très plaisir. Euh, un grand merci à Étienne, euh, car il nous a fait vraiment rigoler. Gros euh. bon, bisous Etienne. Ah oui, je devais parler de la chocolatine. Donc c'est pas la peine d'aller dans les commentaires, de dire moi je suis pour chocolatine, moi je suis pour pain au chocolat. De toute façon je vous aimerais quand même. Voilà. C'est juste que moi je voulais vous montrer un truc. Chez nous, voilà, on a le pain, on a le chocolat notre pain nœud, on met notre chocolat et ça pour nous c'est un pain au chocolat. Je voulais juste dire ça, ça c'est chez nous à tous. Allez bisous, à très bientôt les dédés, et comme dit Étienne, la suite au prochain numéro. Quoi T'es pas abonné à DD Frelo Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.